Quelle crypto monnaie acheter dans ce marché baissier Pas toujours facile de faire la part entre les cryptos qui vont enregistrer un passage coup de pump et celles qui vont se tailler une place dans le paysage crypto pour les années à venir. Et dans cette vidéo, nous allons tout de même nous pencher sur cet excellent projet qui semble cocher toutes les cases. Vous êtes prêts Allez on attaque si c'est la première fois que tu me découvres, sache qu'ici je parle essentiellement des crypto-monnaies. Alors abonne-toi à la chaîne et laisse-moi un petit pouce bleu. En numéro 1, nous avons le projet IMPT Token. Impact Token est un projet de tokenisation de crédit carbone. L'idée du projet est d'intervenir sur le marché des crédits carbone. Sur lequel des centaines d'entreprises industrielles Finances des ONG environnementales pour compenser leurs émissions de CO2. Un marché complexe qui représente un potentiel de 700 millions de dollars d'ici 2027. IMPT.io vise à simplifier le processus. En achetant des tokens IMPT, les entreprises peuvent les transformer en crédit carbone, dont les références sont matérialisées par un. NFT. Ces crédits carbone sont réels et des NFT permettent de les tracer et d'éviter le double comptage. La pré-vente de jetons IMPT est actuellement ouverte sur le site impt.io et elle se déroule en trois étapes pour 1,8 milliard d'IMPT sur 3 milliards de jetons. L'objectif de levée du projet est fixé à 10,8 milliards. 8 millions de dollars. Impact Token avance vers la mise en ligne de sa Marketplace où près de 2000 marques sont attendues. Il sera possible pour les utilisateurs d'IMPT d'acheter directement leurs articles avec une forme de cashback à la clé. Amazon est l'un des premiers affiliés pour la prévente des jetons IMPT. La phase 1 verra 600 millions de jetons vendus à 0,018$ l'unité. A suivre, la phase 2 en janvier et la phase 3 en mars 2023. Après les mêmes coins et les play to earn, les crédits carbone tokenisés semblent devenir la niche brûlante du marché. Le secteur semble superformer alors que l'ensemble des altcoins sont à la peine. Avec un investissement minimum de 30 USDT, l'investisseur prend un risque limité. Il faudra alors patienter jusqu'en mars 2023 pour un premier listing, en caisse ou elle banque certainement, et voir le cours s'envoler pour une première prise de bénéfices. En numéro 2, nous avons le projet Aptos. Les créateurs de la blockchain Apto sont d'anciens employés du projet Diem, le défunt projet de stablecoin de Facebook. Beaucoup d'éléments du projet ont donc été repris, à commencer par le langage de programmation Move, développé par Meta. L'argument de la scalabilité n'est pas nouveau, mais il est intéressant de noter Captos Labs a réuni jusqu'à 20 000 sur ses tests nets. Derrière Aptos, il y a du beau monde. FTX Venture, Binance Labs, Coinbase Venture, Paypal et Terra. Deux tours de table ont suffi pour propulser le projet à une valorisation de 2 milliards de dollars. Sur ce point, Aptos fait clairement penser à Solana. Autre projet de la galaxie FTX Aptos représente la dernière génération des blockchains de l'EA1 Aptos Labs s'appuie sur un système de parallélisation qui donne à Aptos des vitesses inédites Observez sur ses différentes testnets En troisième position, nous avons l'Ethereum 2.0 Pas une nouvelle crypto à proprement parler mais une nouvelle monture du projet avec le passage à la preuve d'enjeu, six ans après ses débuts. Sauf à découvrir les cryptos avant-hier. Il ne vous aura pas échappé que la blockchain Ethereum a réussi le 15 septembre dernier la plus importante de ses transitions, connue sous le nom de « The Merge ». Des poids lourds de l'économie traditionnelle se lancent dans le staking, et la validation sur le réseau Ethereum. On a appris que DF fait tourner 150 nœuds et que l'opérateur télécom allemand T-Mobile s'est lancé dans le staking sur Ethereum 2.0. Même mouvement cher et particulier. Une agitation confirme par un public de nouvelles adresse Ethereum créées à 135 780 le 8 octobre. La création d'un Ethereum Index Fund par le gérant américain Fidelity Investment qui gère plus de 4 000 milliards de dollars d'actifs. Si la compagnie financière permettait déjà à ses clients d'investir dans le Bitcoin, c'est une première pour l'Ethereum. En quatrième position, nous avons la crypto Dash2Trade, la nouvelle plateforme d'analyse. Dash2Trade est un nouveau projet interne qui a démarré une prévente et avait déjà un rythme de vente impressionnant pour la nouvelle devise. Basée sur l'analyse et l'intelligence cryptographique, cette plateforme est conçue pour les commerçants et les investisseurs afin qu'ils puissent faire passer le trading cryptographique au niveau supérieur. Le forum comprendra la création de stratégies de trading, de tests et le suivi des dernières nouvelles et des données en chaîne afin que les utilisateurs puissent rester au top du marché. dash to trade révélera les données ayant un impact réel sur les performances et donnera aux utilisateurs un aperçu ciblé des métriques. Il vous permet de vous concentrer sur les choses essentielles lorsque vous prenez une décision intelligente. Comme la devise a démarré avec le succès une prévente, la plateforme attribuera aux nouveaux utilisateurs un prix spécial. La plateforme est lancée en tant que jeton IRC20 sur les réseaux Ethereum afin que les utilisateurs puissent accéder à la plateforme d'analyse cryptographique, aux signaux et aux fonctionnalités de trading social. L'objectif principal est d'être une plateforme de crypto-analyse et de trading social de classe mondiale. Grâce à cela, la plateforme apportera beaucoup plus de valeur aux traders avec des signaux de trading exploitables, une analyse en chaîne accessible et tous les outils de trading. En parlant des prix, la plateforme veut célébrer la pré-vente lancée avec succès et la communauté en croissance rapide avec le cadeau chaque utilisateur peut devenir un gagnant et gagner le prix de 150 000 dollars en jetons d2t l'utilisateur doit suivre les guides simples et détenir au moins 150 dollars de jetons d2t au moment du tirage en cinquième position nous avons le jeton Tama. Il existe de nombreuses raisons d'investir dans TamaTorch cette année et de s'attendre à un retour sur investissement élevé dans les années à venir. Son jeton natif Tama a été vendu à des prix incroyablement élevés et a mis fin à une prévente de 92 jours en seulement 8 semaines. Le vent 10 millions de dollars L'offre maximale de jetons multi-utilitaires est de 2 milliards et ils ont vendu près de la moitié cependant les développeurs ont des plans plus étendus que la simple vente des jetons chaque fois que les acheteurs achètent des articles dans le magasin Tama, tamadoy en brûlera 5% 30% des jetons seront utilisés à des fins marketing et 65% restants seront utilisés parmi les joueurs pour les poules de prix et de récompenses. Outre 50% de l'offre de jetons disponible en prévente 20% supplémentaires sont réservés aux futures inscriptions sur les bourses décentralisées et centralisées. Dans le jeu Play to Earn Tama Dodge, le joueur peut créer son avatar, ajouter des extras uniques et les vendre sous forme de jetons NFT. Tama Dodge est disponible sur Uniswap, Encaisse et L Bank. Tama Dodge est de loin le meilleur même coin dans lequel investir. En sixième position, nous avons le jeton Shields. Shields est une société qui soutient le sport et le divertissement. En seulement deux ans, la société a frappé 8,8 millions de jetons Shields et actuellement, elle a une capitalisation boursière d'environ. 1,4 million de dollars. Les utilisateurs peuvent s'engager dans la plateforme blockchain en échangeant shields contre des fan tokens. C'est donc la meilleure devise pour les personnes qui souhaitent investir dans la tokenisation sportive. Et à certaines positions, nous avons le jeton XRP. Le Ripple n'a pas eu beaucoup de similitudes avec les modèles précédents. Principalement parce qu'il ne s'agit pas de crypto mais d'une plateforme de paiement qui permet des transactions mondiales. Utilisant la technologie blockchain. Depuis la sortie de la monnaie en 2012, ils ont vendu 55 millions en séquestre. Ils ont mis en place un contrat intelligent pour supprimer un milliard de jetons chaque mois et estiment avoir une capitalisation boursière d'environ 37,5 milliards de dollars.